Il y a un peu plus d'un siècle, le physicien allemand Max Planck a posé les bases d'une théorie qui décrit le comportement des objets minuscules, plus petits qu'un atome, la mécanique quantique. Et depuis, on en entend parler un peu partout, dans des journaux, dans des films, sur des chaînes YouTube, et même dans certains dessins animés. C'est aussi grâce à elle qu'on a des éclairages LED, des panneaux solaires et des smartphones. Alors, moi je vais pas essayer de vous expliquer la mécanique quantique, il y a déjà des gens qui font ça très bien. Je vais plutôt essayer de vous expliquer pourquoi on n'y comprend rien. Il faut se l'avouer, on n'y comprend pas grand-chose. On entend souvent qu'elle est compliquée, bizarre, voire même contre-intuitive. On va illustrer ça avec un exemple, le principe de superposition. Ce principe de la mécanique quantique dit qu'une particule, donc un objet minuscule, plus petit qu'un atome, peut être dans plusieurs états à la fois. On appelle ça une superposition d'états. Par exemple, elle peut avoir deux positions en même temps, c'est-à-dire se trouver à deux endroits à la fois. Mais là, ça commence déjà à clocher, parce que on n'a jamais vu ça, un objet qui se trouve vraiment à deux endroits à la fois. En 1935, le physicien autrichien Erwin Schrödinger a proposé une expérience de pensée qui a ensuite été nommée d'après lui le chat de Schrödinger. Imaginez une boîte dans laquelle il y a un chat. Dans cette boîte se trouve également une bouteille de poison et un marteau. Le marteau est actionné par un mécanisme relié à une particule avec la règle suivante. Si la particule change d'état, le marteau tombe, libère le poison et c'est mal barré pour le chat. Par contre, si la particule ne change pas d'état, Rien ne se passe et tout va bien pour le chat. Tant que vous n'avez pas ouvert la boîte pour regarder à l'intérieur, vous pouvez seulement vous baser sur ce que vous savez sur la particule pour prédire l'état du chat. Et ce que vous en savez, c'est qu'elle est dans les deux états à la fois. La logique voudrait donc que le mécanisme soit à la fois actionné et non actionné, le poison à la fois renversé et non renversé, et donc le chat à la fois mort et vivant. D'un côté, cette expérience de pensée, elle est assez cool, parce qu'elle permet de sentir un peu comment fonctionnent les particules, en les rattachant à quelque chose qu'on connaît, ici un chat. Mais elle souligne en même temps que ce comportement a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît. Si vous ouvrez la boîte, vous verrez bien que le chat est soit mort soit vivant. Un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant. Personne ne se dit « Mais oui c'est clair euh, !» Les objets peuvent être dans plusieurs états à la fois. Les principes de la mécanique quantique sont contre-intuitifs. Ils collent pas avec ce qu'on connaît du monde qui nous entoure. On n'arrive pas à se les représenter en fait. Mais alors c'est quoi cette intuition qui colle pas vraiment avec la mécanique quantique. En fait, c'est assez difficile de se rendre compte des choses qui sont intuitives parce que bah justement, elles le sont. On va prendre quelques exemples pour comprendre ce que c'est l'intuition de la physique. Regardez cette image. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange. Normalement, vous dites quelque chose comme la photo est truquée ou bien l'objet est collé ou lesté. Ça, c'est parce que même sans vous en rendre compte, vous sentez que l'objet devrait tomber. Vous avez en fait une bonne idée de la gravité, de la chute des objets. Un autre exemple. Si je vous montre ces deux feuilles de papier, bon elles sont pareilles, hein. il y a la même quantité de papier dans les deux. Maintenant, si je plie une des deux. 10 ans d'origami. Voilà, maintenant si je vous montre euh, cette belle feuille de papier, cette espèce de truc plié, là à votre avis, est-ce qu'il y a la même quantité de papier dans les deux Bah oui, vous pouvez dire qu'il y a la même quantité de papier dans les deux feuilles, même si celle-là est pliée. Ça, c'est parce que vous savez qu'un objet conserve un certain nombre de caractéristiques, de grandeur, comme le volume, la masse, sauf s'il est transformé, par exemple si on lui ajoute ou qu'on lui retire quelque chose. On associe ces caractéristiques à l'objet, et en fait, elles nous sont très utiles pour prédire son comportement, comme dans ce dernier exemple. Imaginez que vous avez une balle dans la main. Si c'est une balle en mousse, vous savez qu'elle est plutôt molle et légère. Donc si vous la faites tomber sur votre pied, c'est pas très grave, vous aurez pas trop mal. Maintenant, si c'est une boule de pétanque. Maintenant, imaginez que c'est une boule de pétanque. Là, vous savez qu'elle est plutôt dure et lourde, et que donc, si vous la faites tomber sur vos orteils, vous allez avoir un peu plus mal. Bon, résumons. On sait que les objets qui nous entourent ont des caractéristiques. Même sans pouvoir les mesurer très précisément, on peut les estimer. On sait aussi que, sauf si l'objet subit une transformation, les caractéristiques restent à peu près stables, constantes. Et ces caractéristiques nous aident à prévoir le comportement des objets, par exemple, leurs mouvements, leurs interactions ou alors leurs interactions avec notre corps. En réalité, on passe même notre temps à simuler le comportement des objets. On pourrait presque dire qu'on est des pros de la simulation. Et tout ça, ça forme l'intuition de la physique. Mais alors, d'où elle vient cette intuition et à quoi elle sert La psychologie du développement est un domaine de la science qui s'intéresse à la formation de l'intelligence. Par intelligence, on entend un ensemble de capacités comme le langage, la mémoire, le fait de pouvoir planifier des actions. Et aussi des choses toutes simples, comme pouvoir comparer deux objets, prévoir leur mouvement, leur comportement. Bref, avoir cette intuition. Mais tout comme le langage, la mémoire, cette intuition, on l'a pas toujours eu. Je vais vous montrer une vidéo réalisée à l'université de Inver Hills aux états Unis. cups, me Tell me when this one is the same. The same. The same? Those two are the same now? Yeah. Okay. They're the same. Good. The white is the same. Good. Okay, now watch this. We're going to take the blue water from this glass and we're going to pour it into this glass. Now, cette expérience montre deux choses. La première, c'est que cet enfant ne sait pas encore que le volume ne dépend pas que de la hauteur. Mais plus important encore, il ne sait pas que transvaser un liquide ne modifie pas son volume, sa quantité. En fait, on estime qu'il va apprendre ça seulement vers 7 ou 8 ans. Avec des expériences de ce type, on pourrait retracer les étapes de la formation de l'intelligence chez les enfants. C'est ce que Jean Piaget, une des grandes figures de la psychologie du développement, a fait. Jean Piaget est né en Suisse en 1896. Il a commencé sa carrière de scientifique comme biologiste, et il était passionné par les mollusques. Plus tard, il s'est beaucoup intéressé au développement de l'intelligence chez les enfants. Dans un documentaire réalisé en 1977, on voit ses collègues, Johanna Berthou et Claude Monnier. Proposer tout un tas de tests à des enfants de différents âges et observer leurs réactions Grâce à ces expériences, Piaget a pu décrire des stades de développement de l'intelligence et il y en a quatre le stade sensorimoteur, le stade préopératoire le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles Pendant les deux premiers stades, l'enfant va acquérir ce qu'on appelle la permanence de l'objet Il va comprendre que les objets existent toujours même s'il ne les voit plus et il va créer des images mentales de ces objets qui sont une sorte de simplification par exemple, un chien, c'est un animal avec quatre pattes qui fait bouffe. Il va aussi intégrer le principe de causalité. Action, réaction. Et il va utiliser les images mentales des objets pour prédire leur comportement. C'est comme ça qu'il va intégrer la base des lois de la physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enfant apprend ça sans qu'on lui explique vraiment. Il le fait de façon intuitive, en faisant des expériences, en testant encore et encore. Par exemple, quand un bébé fait tomber son biberon par terre pour la dixième fois, en fait, il est juste en train d'apprendre le fonctionnement de la gravité. Mais à ce stade, l'enfant a encore du mal avec ses images mentales, il a du mal à les manipuler. Ce n'est qu'au stade des opérations concrètes que l'enfant va vraiment réussir à manipuler ses images et apprendre par exemple le principe de la conservation des grandeurs. Il y a deux choses très importantes à comprendre dans la théorie de Piaget. La première, c'est que le développement de l'intelligence se fait au service de l'adaptation au milieu. Comme on apprend en expérimentant, en testant avec les choses qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours, les choses qu'on rencontre pas, et bah, on les connaît pas. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu la mer ne sait pas ce que c'est une vague. Et il sait pas non plus l'effet que ça fait quand on se la prend dans la tronche. La deuxième chose importante, c'est que l'intelligence se forme par couches successives. Un peu comme une pyramide. Des trucs Il faut passer le premier stade pour arriver au deuxième, etc. Alors les âges peuvent varier un petit peu en fonction du milieu, en fonction de l'éducation, si on va à l'école ou non. Mais les stades se suivront toujours dans le même ordre. Piaget se définissait comme constructiviste. Il disait à ce propos « Et Je suis constructiviste, c'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. » C'est-à-dire que l'intelligence n'est ni complètement innée, préformée, par exemple inscrite dans nos gènes, ni complètement acquise. C'est pas une simple copie du monde qui nous entoure. En fait, il y a un aller-retour permanent entre ce qu'on sait, ce qu'on sait faire, et ce qu'on observe, ce qu'on expérimente de notre environnement. Quand on découvre quelque chose de nouveau, on l'intègre pas tel quel. On va d'abord essayer de le rattacher à quelque chose qu'on connaît déjà. Pour ça, Piaget donne l'exemple d'une expérience vraiment très simple. Demandez à un enfant de dessiner un triangle. De quoi Des petits coins, toi, ouais. On voit que dans l'esprit de l'enfant, un triangle, c'est un ensemble d'attributs. Trois côtés avec des pointes. Pour un losange, ce sera plutôt un carré, donc quatre côtés, mais aussi avec des pointes. On gagne donc de nouvelles connaissances en mettant à jour celles qu'on a déjà. Après avoir compris que le losange, c'est pas vraiment un carré avec des pointes, mais quelque chose de vraiment différent on va créer une nouvelle case losange dans notre esprit. Bon, maintenant revenons à la mécanique quantique. Maintenant qu'on sait un peu mieux comment se forme notre intuition de la physique, on va essayer de comprendre ce que c'est le problème avec la mécanique quantique. Et en tout cas, essayer de faire une hypothèse. C'est un problème d'échelle et de couche. Comme notre intelligence se développe par interaction avec notre environnement, dans le but de s'y adapter, on ignore les choses qui n'en font pas partie. Les objets minuscules appartiennent à l'échelle microscopique. Alors que nous, par exemple, on appartient à l'échelle macroscopique. C'est presque deux mondes différents en fait. Ces particules, on les voit pas, on les expérimente pas au quotidien, donc on pourrait se dire que ça sert à rien de les comprendre en fait. Même si en réalité, on pourrait discuter de ce point-là pendant très longtemps, mais on va se le garder pour une prochaine fois. Toujours est-il qu'on les comprend pas pendant l'enfance comme on comprend le reste, le monde macroscopique, de façon un peu intuitive. Bon, mais quand on en entend parler plus tard, on pourrait comprendre à ce moment-là comme quand on entend parler de bactéries en cours de SVT au collège, par exemple. Là, même si on les voit pas, on arrive à s'imaginer qu'elles nagent un peu, parce que nous aussi on a déjà barboté dans la piscine. On arrive à s'imaginer qu'elles se reproduisent, parce que... on a déjà vu des documentaires animaliers. Mais avec les particules, ça fonctionne pas comme ça. Comme l'enfant qui dessine un carré avec des pointes pour faire un losange, et bah on fait de la merde. On essaie d'imaginer des particules comme des billes avec des caractéristiques un peu stables, alors qu'en fait, c'est juste pas comme ça que ça se passe. Mais comme notre intelligence se développe comme ça par couches successives, on va toujours utiliser ce qu'on connaît déjà pour comprendre quelque chose de nouveau. C'est très difficile d'accepter que quelque chose est complètement différent de tout ce qu'on connaît déjà, et de créer une nouvelle représentation exprès pour ça.